vous allez bien que vous êtes en forme et surtout que vous gardez le moral alors aujourd'hui nous sommes le samedi 15 janvier et j'avais envie de vous faire plusieurs petits tirages puisque je me sens plutôt euh, en forme et quand on est en forme bien dans ces cas là faut en profiter hein, c'est toute une question d'énergie donc je vous ai préparé euh, plusieurs petits thèmes et vous pourrez choisir celui qui vous intéresse hein. je vais mettre un petit menu voilà faites votre choix on va commencer par la question du éventuel d'un éventuel conflit international, voir s'il pourrait y avoir quelque chose cette année. Hein. Voilà. Donc on va regarder par, on va commencer par ça, pardon. Et puis après, on verra pour d'autres questions, notamment une sur le Canada, une sur la question du passe, si ça va vraiment passer ou pas, et puis les conséquences. Hein, voilà. Ok, alors c'est parti. Y aura-t-il un conflit international? Donc, en 2022. Donc, nativité, entreprise. Ah, il y a peut-être des choses qui sont déjà en train de se mettre en place. Donc, on va faire la, la question à 4. Hein. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un conflit international sur 2022 Alors, Plutôt entre des grandes puissances, hein, parce qu'il y a toujours la guerre quelque part dans le monde. Il y a quand même réussite et feu. Bah, écoutez, j'ai quand même quelque chose. Là, le feu, c'est vraiment quand on se bagarre... L'amour et le les procès, ouais. Donc y a, il va y avoir un désaccord là. Il va y avoir un désaccord entre deux pays, puisque je vois deux antagonistes, et qui vont croiser le fer. Bon. Donc a priori, ce serait oui. Hein, quand on a des cartes comme ça. Euh... Alors, amour, ça peut me faire penser effectivement à un désaccord, mais ça peut être aussi parce que il y a un intérêt quelque part. Et que les, les, les deux pays, parce que là je suis partie quand même sur deux pays, euh, ont envie d'avoir euh, la même chose, quoi. Ça peut être, je ne sais pas moi, des ressources, j'en euh, euh, sais rien, euh, énergétiques, enfin vous voyez ce genre de choses. Ou alors ça peut vouloir dire que la solution diplomatique va échouer. Ça peut être ça aussi. On va remettre une carte. Hein. On va même mettre carte, une carte sur les cartes de Mars, surtout et là. Ouais, vous voyez, il y a Trahison quand même. Il y a Présent et il y a Famille. Ouais, donc, euh... Alors Famille, ça fait penser quand même éventuellement une alliance. Là, par contre, ça m'embête. Parce qu'au départ, euh, on pourrait y avoir un conflit entre deux pays. Et du coup, il y en a d'autres qui pourraient euh, qui s'allier aux parties en Présence. Ce qui est embêtant. Surtout avec Trahison, là. Bon, ce n'est pas des belles cartes. Hein. Présent. Ouais, alors on apporte des choses, on reçoit des choses. Ah, espérons que ce ne soit pas des armes. On va remettre une carte encore dessus. Avec le Béline, on n'a pas beaucoup de détails. Hein. Mais quand même... Euh... Ouais, il y a des questions d'argent. Hein. Ouais, je vous dis. Hein. Oui, c en fait, c'est une guerre. Ça fait penser que ça va être financé par quelqu'un. ou Enfin bref, des puissances. Pour les armes ici, hein. Il y a des histoires d'achat de, d'armes ou de livraison d'armes pour la guerre. Alors de la part de qui? Ben je sais pas. Donc on va essayer de voir justement avec mon pendule, je vais mettre sur pause le temps de préparer un petit peu ce dont j'ai besoin. Voilà, bon, je vous ai mis une carte sous le nez. Alors c'est une vieille carte, hein. bon, euh, je sais bien. C'est pas grave, euh, on va essayer de voir quand même de quel côté le pendule pourrait osciller. Alors je vais aller faire en, en comment dire <rire> en deux parties, hein voir un peu, euh, voilà, si ça peut être plutôt du côté de la Russie, ou du côté euh, de la Chine, enfin bref, euh, donc la Russie elle est là, la Chine elle est là, les états unis c'est par là. Je, je pense à des grands pays, mais on va voir. Alors plutôt de quel côté est-ce qu'il oscille? Donc je vais le mettre au milieu. On va voir déjà de quel, quel bloc serait concerné. Donc, cher Pendule, si tu peux m'aider au niveau du conflit international que j'ai sorti dans les cartes. Plutôt de quel côté ça, ça va. Attendez, j'ai poussé un peu le, le téléphone. C'est pas facile. Voilà. Alors. On va voir. Donc là, il faut que tu me montres de quel côté. Plutôt gauche ou droite, quoi. Je vois si c'est le bloc, bloc, est ou ouest. Pardon, c'est pas très joli parce que je suis en train de. Ah, attendez, on va faire comme ça. J'ai peut-être poussé le téléphone. Voilà. Bon, alors, de quel côté Espérons qu'il pourra m'aider. Donc, est-ce que c'est plutôt euh, voilà, gauche ou droite Donc, choisissez déjà un pays, un, enfin, plutôt un certain bloc, est ou ouest, ou voire central. Hein. Alors, de quel côté est-ce que ça va partir Conflit international. Je t'écoute sur pendule, c'est à toi la parole. Donc là, il faut que tu ailles vers euh, en, en haut, en bas, droite, à gauche, hein, que je sache un peu de quel coin. Alors, conflit international. De quel côté Bon, pour l'instant, il ne bouge pas sur l'Afrique. Hein. Donc, on va remonter un peu. C'est pas très facile à mettre en place mon système. Je suis désolée. On va regarder du côté... On va, on va carrément y aller. On va regarder du côté de la Russie et de la Chine. Comme ça, euh, voilà. Voilà. On sera fixé. Alors, est-ce que ce serait plutôt de ce côté-là Excusez-moi pour les effets pas très jolis. Hein, voilà, mais en gros plan. Alors, je suis gauchère. Moi, je tiens mon pendule de la main gauche. Hein. Donc, voilà. Est-ce que ce serait plutôt du côté de la Russie, de la Chine, par là On va voir. Alors. Est-ce que ce serait plutôt la Russie Je crois qu'on faut, faut poser des questions. Est-ce que c'est plutôt par là Ok. J'ai bougé un peu le pendu, je vais le déplacer sans essayer de faire trop bouger. Est-ce que c'est plutôt euh, par là, sur ce bloc-là Parce que bon, là, par contre, ce serait très embêtant. Attendez. -y. Vous savez, je crois que je vais pousser le livre. On va le poser la question peut-être qu'on verra. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, est-ce que ce serait plutôt sur la Chine hein, Est-ce que c'est plutôt la Chine qui m'embête Moi, je ne sais pas pourquoi, mais euh, il y avait un truc, je ne sais pas, j'aurais bien du côté de la Chine. Est-ce que la Chine va nous poser problème cette année, en 2022 Oui, vous avez vu comment il tourne. Alors la Chine va nous poser problème, c'est vrai, de toute façon, parce qu'ils sont en train de fermer leurs frontières, donc attention au riz. Hein il peut y avoir moins de riz dans les rayons, mais est-ce que c'est plutôt... Donc oui, ils vont nous poser problème, mais est-ce que ça peut être un conflit international dans lequel la Chine serait impliquée Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors attendez, on va repartir au début. Je tâtonne un peu. Alors, est-ce que ce serait plutôt la Chine qui serait impliquée dans un conflit Vous Voyez qui tourne. Oui. Bon, méfions-nous, méfions-nous des Chinois. Alors, le donc, ça pourrait déjà être la Chine. Alors, par rapport à quel autre pays On va voir si c'est la Russie. Est-ce que c'est euh, avec euh, entre la Chine et la Russie Est-ce que la Russie euh, va intervenir dans l'histoire Voilà, bon, il tourne tout de suite, hein Ok, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui tourne Il va y avoir des trucs avec la Russie. Bon, Alors, je ne sais pas ce qu'il va nous faire, Poutine, mais là, le truc, est le pendule, je ne vais pas l'appeler le truc, le pendule, il tourne beaucoup. Bon, est-ce qu'il va y avoir aussi euh, l'intervention des États-Unis Je vous dis, je fais le grand bloc, hein, parce que les petits pays, ça, ça durait trop longtemps. Donc, est-ce qu'il va y avoir aussi les États-Unis qui vont intervenir dans l'histoire tourne plus doucement. Ah Ouais, regardez voir, il tourne aussi. Ok. Bon, ok. Alors la question que vous êtes, vous posez sûrement, c'est la France. Est-ce que la France va intervenir dans ce conflit, de façon ou d'une autre hein par le biais des alliances ou peu importe, enfin bref. Donc est-ce que la France va, va intervenir dans ce conflit également? Euh, là par contre, euh, il me dit pas oui. J'ai l'impression que la France va hésiter, parce que vous voyez, il va de, de gauche vers la droite, donc c'est pas un oui. Là, ce serait plutôt un non, ou alors euh, ils hésitent. c'est pas un oui. Hein. Le oui, c'est quand il tourne. Vous voyez, il va bien de la gauche vers la droite, donc ce n'est pas ça. moi J'ai plutôt l'impression que ce serait non. Euh, mais par contre, est-ce que, quand même, euh, il y aura des conséquences sur la France On va demander. Est-ce qu'il y aura quand même des conséquences sur la France Pour la France. Vous voyez la différence Là, il tourne. Oui. Bon, on va arrêter là. Donc, euh, oui... Alors, je mise effectivement sur les trois grands, on va dire, hein, la Russie, les États-Unis, la Chine. Voilà, bon, bah, on verra. Mais il euh, y a quand même un, un souci, je pense, euh, dans ces trois pays-là, et la France sera impactée. Bon, pour l'instant, on ne va pas aller creuser plus loin, donc je dirais oui. Alors, la deuxième, alors là, on va complètement changer. On va partir vers le Canada, amis canadiens... Euh, ben je vous remercie déjà de, de, me, de me suivre. Alors, je sais que vous vous faites beaucoup de soucis, puisque d'après ce que j'ai lu un petit peu, vous êtes pareil, vous êtes un peu comme en Allemagne, hein, vous êtes exclus comme nous. Exclus des commerces non essentiels si vous n'avez pas votre passe. Bon. Alors, il y a Ghislaine qui m'a demandé s'il y aurait éventuellement une perte des indemnités chômage ou des indemnités d'assurance maladie, etc., pour les non-vax. C'est une très bonne question. Donc, euh, et comme ils sont prêts à tout et qu'ils sont tous fous, euh, alors je suis en train réfléchir qu'est-ce que je vais prendre comme, comme jeu <rire> Attendez, il faut que je me décide. On va regarder avec le jeu de haut que vous aimez bien. Voilà. Donc, on va poser la question. Est-ce qu'il y aura-t-il une perte des indemnités Alors, on va commencer déjà par le chômage. indemnité chômage pour les non-vax Sachant que dans un premier temps, à mon avis, ça va se restreindre. Enfin, il va y avoir davantage de restrictions avant que tout ce cirque s'arrête. Alors, j'ai une carte qui est tombée. C'est la carte des ennuis. Bon, OK. On va quand même rester sur le, le thème. Y aura-t-il des avantages Enfin, des avantages de restrictions. On va cibler. La perte des indemnités chômage. Alors, la perte ou la diminution, on va dire, hein, pour les non-vax. Alors, il y a des gens malhonnêtes. Alors déjà, vous avez tout de suite le nom qui sort dans la coupe. Bon, ben, c'est bien eux qui sont en commande. On le savait déjà, mais ce n'est pas grave. La coupe est, est bien. Alors, va-t-il y avoir donc perte ou diminution des, alloc, des allocations chômage pour les non-vax On va faire non, non, vax. Hein Comme ça, on va voir. Il faut être créatif un peu. Voilà. Donc, au Canada, j'insiste. Hein alors, il y a quelque chose qui se termine, mais en même temps, il y a quelque chose qui euh, qui escalade. Ah, j'ai les questions de repas, restrictions, choix à faire. Oui, alors, euh, c'est pas tout à fait la carte du chômage qui est sortie, mais il y a des choses par rapport au à l'alimentaire. Euh, et là, j'ai bien la question des restrictions avec le choix à faire. Ouais. Ah, il va y avoir quelque chose. Alors, attendez. On va essayer de mettre des grandes cartes pour voir ce que c'est. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que oui, les restrictions sont là. Et là, c'est la fin. Death Hand, c'est la fin de quelque chose. C'est une impasse. Donc, ils vont bloquer, effectivement. Je vais mélanger mes cartes. De façon à, effectivement, encore une fois, euh, alors, davantage mettre la, les gens sous pression. Hein. Ou faire changer leur état d'esprit, leur les faire changer d'avis éventuellement. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des questions de nourriture. Alors, qu'est-ce que ça peut être Les aides. Alors, c'est vrai que ça peut être les aides quand on est au chômage, hein, pour pour vivre. Parce que là, c'est quand même le bien-être quotidien. Donc, euh, pas, euh, ouais, c'est pas de bonne augure, cette carte là Encore une fois, c'est pour les amis canadiens. Alors, mer, pourquoi j'ai mer Bon, ça sort comme ça, reculer, ouais, résister, ouais, donc c'est pour les résistants. Angoisse, auto-saboteur, ouais, et là, c'est quoi apparence hmm. Alors, mère, j'en sais rien. Ça me semble un peu bizarre. Donc, je vais remettre une carte, une autre grande carte dessus pour voir s'il si peut m'aider ce qu'il veut dire, là. Enfin, mère et angoisse, éventuellement, l'angoisse des mères, quoi, les mères de famille. Donc, bon, euh, on peut voir ça comme ça. On va voir ce que c'est. Esclave, Ouais, donc, c'est ça. C'est les gens qui sont dans la dépendance. Ça, ça fait penser aux mères de famille. Hein. Donc, je vais prendre ce sens-là. On va quand même remettre une carte puisque j'ai mis une grande carte. On va prendre une petite. C'est logique Esclaves. Ouais, ok. Bon, moi j'ai l'impression que c'est les mères de famille, tout ça. Alors, euh, la réponse à la question, je dirais que ça va effectivement concerner des questions de bien-être euh, donc euh, j'ai un peu peur que, euh, oui, il peut y avoir des restrictions à ce niveau-là, et du coup, ça susciterait l'angoisse des mères, mères de famille, parce que, bon, voilà, euh, peut-être les mères célibataires, hein, ou les, les personnes qui, effectivement, qui, qui élèvent leur enfant euh, seul. il va y avoir quelque chose à ce niveau-là, parce que, justement, ces personnes-là résistent. Donc, pour les, faire, pour les faire reculer, pour les faire s'auto-saboter, auto quoi. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est un peu ça, quoi. Reculer, résister, oui, les faire reculer. Hein. Les faire reculer dans leur résistance. Apparence, ouais. Donc, ça, c'est ce qu'ils pensent. Ouais, donc, écoute, écoutez, Gisèle, moi, je pense que oui, hein. il, il va y avoir vraiment quelque chose à ce niveau-là voir voir si c'est... Euh... Alors, par contre, je sais pas si c'est le chômage ou euh... les aides au chômage ou les aides à la maladie, mais ça con... ça concerne vraiment le bien-être au quotidien. Ça peut être aussi les allocations familiales, vous voyez. Hein mais il y a les mères qui sont, qui sont, en fait, ici, dedans, apparemment, impliquées. Ouais, regardez, il y a les sacrifices Donc, on perd quelque chose. Il y a un droit qui est perdu, là. Bon. Donc, je dirais bien que c'est en projet, moi. Bah oui, mais vous savez bien que, de toute façon, ils vont faire, ils vont aller jusqu'au bout, donc ils vont faire le maximum. Hein, voilà, donc ça va créer des ennuis. Bon. Et puis, ils veulent vous ennuyer. Donc, je dirais oui, hein. Je dirais oui. Ouais. Donc, ça va être un peu difficile. Ils vont serrer la vis, mais bon, ça, je l'avais vu, hein. Ils sont prêts à tout. Alors. Est-ce que euh, ces mesures-là vont durer hein, Bon, s'ils les mettent en place. Hein, D'après les cartes, hein, je pense que oui. Mais alors, quelles sont les conséquences On va, on va, on va recouvrir un peu pour savoir hein, quelles seraient les conséquences euh, par la suite. Alors donc, c'est bien les foyers. Le, voilà, le feu vert pour les foyers. Bon, alors les conséquences, c'est que effectivement, voilà, il me, il me dit oui. Hein, mise en place feu vert pour les foyers. Les conséquences, dans un premier temps, ça va effectivement alourdir encore le fardeau sur les gens. Mais euh, ce qu'il y aura une réaction, je ne vais pas mettre des grandes cartes, on va, on va y aller euh, comme ça. Bon, les gens font s'estimer trahis. Hein. Donc les gens les gens vont vraiment avoir le coup de poignard dans le dos ici. Oui. Parce que c'est encore caché. Mais ça va, ça risque de se faire. Et donc, euh, mais est-ce que ça va durer dans le temps? On va remettre des petites cartes par-dessus. Hein. Ça fait un peu bazar, je suis désolée, mais euh, voilà. Les cartes sont suffisamment parlantes. Donc, je ne vais pas remettre des grandes cartes dessus. Ah, il y a quand même quelqu'un qui va intervenir ici. Bon, s'il ben, va y avoir des manifestations. Hein. Il va y avoir des gens qui vont s'y opposer, en tout cas au moins une personne. Donc il y a. En fait, il y a de plus en plus de personnes. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez vu. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent. Que ce soit au niveau politique, au niveau scientifique, au niveau des familles. Enfin bref, il y a vraiment les gens, comme je vous le disais, en astrologie qui se regroupent. Hein pour défendre les droits. Et c'est ça que je vois. Donc ça veut dire que même s'ils mettent en place, euh, euh, là, les gens, ils vont s'unir, enfin. Et en fait, c'est amusant parce que le fait d'imposer davantage de restrictions, de serrer la vis, de serrer la vis, eh bien, en fait, euh, ça apporte aussi une contre-réaction, ce qui fait que les gens qui, au départ, étaient divisés, eh bien là, au contraire, ils vont faire l'union. Donc euh, là, ils ont mal joué leur coup, quoi ça va aboutir à l'action la, à inverse qui fait que les gens bah, vont commencer vraiment de plus en plus à réagir. Est-ce que... Voilà, regardez, il y aura succès. Bon, alors vous inquiétez pas, Gisèle. Oui, effectivement, je pense que dans un premier temps, ils vont effectivement vraiment, vraiment resserrer. Il peut y avoir une perte de droit, tout à fait. Hein. Mais que par la suite, les gens vont bouger, vont, réunir, vont se réunir et qu'il y aura succès pour le peuple. Donc euh, voilà, bah, écoutez, euh, prévoyez en conséquence. C'est l'affaire de peut-être quelques semaines, quelques mois avant que les gens, en fait, arrivent à trouver des solutions. Bon, voilà pour le premier tirage. Non, pardon, je voulais dire, voilà pour le second tirage. Vous voyez, le temps va, va tellement vite que... Vous savez, en voyance, on, on perd le temps. Hein. C'est pour ça que je fais toujours des vidéos qui sont longues. Bon, quand je suis partie, après, je m'arrête plus. Donc, c'était, voilà pour le second tirage, je rectifie. Alors, le troisième, c'est ce fameux passe là. Je vous avais dit, quand même, dans le dernier tirage, je ne sais plus lequel, enfin, un des derniers, qu'ils allaient quand même pas mal se batailler, hein, Sénat... Euh... Parlement, enfin bref, euh, non pas Parlement, Assemblée Nationale, Sénat, tout ça, que ça allait pas mal batailler, mais qu'au final, euh, c'est ce qu'ils voulaient mettre en place, donc ça se ferait, avec ou sans euh, le, le Sénat, de toute façon. Mais on va quand même reposer la question, si le passe va passer. Voilà. Donc en France, cette fois, on va repasser en France. Donc on va faire avec le tarot, hein. Alors, j'ai la tempérance et la papesse. Alors, euh, ben je sais bien, que je ne suis, je suis pas spécialiste du tarot, mais euh, c'est pas une mauvaise coupe. Hein. Il a, en fait, la papesse dit qu'il y a des retards. Il y a des retards, il y a de l'attente, euh, voilà. Euh, ils pourront peut-être pas le faire autant qu'ils voudront. Ou alors, enfin, il y a quelque chose. La coupe, elle n'est pas mauvaise. Mais on va quand même voir s'ils si vont le mettre en route. La, encore la papesse. Ou alors, la popesse dit aussi que, de toute façon, il y a un but qui est caché, Mais ça, on le sait. Que c'est pas du tout sanitaire. D'une part. Et que, on peut peut-être, il, peut il est possible, pardon, que, euh, il est possible qu'on ait encore, comment dire, il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des choses qui sont en train de sortir actuellement. Et ça peut avoir une influence, hein. par exemple, que le, haut, euh, que le haut plus loin micron n'est pas du tout euh, dangereux, enfin bref, ce genre de choses. Il hein, y, y a des choses encore qui vont remonter à la surface, euh, il faut voir du côté de la faucille, comme on dit, parce que moi j'appelle le docteur Mengele, vous voyez de, de quoi je parle. Donc il y a encore des choses qui remontent à la surface, qui sont en train d'être découvertes, et il va y avoir une influence Là, ils sont embêtés quand même parce qu'ils veulent faire passer leur projet à tout prix. Mais de l'autre côté, il y a de plus en plus de révélations qui arrivent. Je crois que c'est ça que la, pa la papesse veut me dire. Mais bon, malgré tout, on va voir est-ce qu'ils vont réussir à faire passer leur projet. L'amour, vous, vous voyez, il y, a, il y a quand même une indécision. Hein. Ouais, ça va encore... Euh... Oui, en fait, pour l'instant, c'est vrai que c'est n'est pas décidé. C'est vrai. Oups, la roue de la fortune. Et donc, il y a quand même un changement. Bon. Donc, euh, ouais, je dirais bien qu'ils vont réussir à le mettre en place. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont le faire. Oui, oui, ils vont le faire. Vous voyez, en fait, on a vraiment toutes les cartes là. Ils sont bien, hein, ces cartes-là. Hein, malgré tout ce qui remonte à la surface. Et donc, euh, encore une fois, l'hésitation. On le voit bien. Eh hein. bien, ma foi, oui, ils vont y arriver. Bon. Alors, euh, ben, on va regarder si ça va durer. Hein moi, je suis sûre que non, mais c'est pas grave. On va poser la question. Alors, est-ce que ce passe va durer Dans le temps. Hein est ce qui va durer, quoi Le pape. Bon, bah là, c'est les gens... Euh... Alors, ça peut être les médecins. Alors, en tout cas, c'est des gens qui sont positifs, ça. Surtout euh, qui ont une autorité, mais aussi euh, des connaissances. Donc là, il va y avoir encore intervention. Alors... Ouais, et ils vont dire que c'est du n'importe quoi. <rire> donc en fait, il va y avoir encore une fois des C'est plutôt les scientifiques ça, qui vont dire que c'est du n'importe quoi. Ouais. Ouais, donc ça va, ça va quand même euh... comment dire et Ce projet-là qu'ils veulent mettre en place, donc ce fameux passe qui, à mon avis, va se faire, il va y avoir, regardez, blocage, lassitude, et les gens, ils en ont marre, quoi mes sciences. ça va pas être aussi facile qu'ils le pensent hein. Parce que déjà le maths dit que c'est fait euh, du n'importe comment, c'est du n'importe quoi, il va y avoir de la contestation. Euh, vous avez vu déjà le protocole sanitaire pour les enfants, c'est euh, les parents ils s'en sortent pas, les gosses sont traumatisés mais euh, moi les parents mais s'il vous plaît, mais retirez leurs gamins, retirez vos gamins de l'école On hein, euh, euh, on traumatise pas ces enfants, vous vous rendez pas compte, les pauvres gosses, ils vont mettre combien de temps s'en remettre pour un truc qui est, qui est absolument sans danger, mais mais retirer vos enfants des écoles, mais n'acceptez pas ça, je comprends pas ça. Enfin bref, donc c'est un peu ça en fait. Hein. Ça me fait penser à la même chose. Ça va être du n'importe quoi et du coup ça va bloquer. Bon, alors est-ce que ça va s'arrêter cette histoire Alors S de denier... Hum, satisfaction. Donc je pense que ça va s'arrêter. Il y aura peut-être des questions financières aussi qui vont inter qui vont intervenir. Hein. C'est que, au niveau financier, le pays, il va pas pouvoir continuer comme ça, hein. Donc, dis-moi que ça va cracher, leur truc. Voilà. Bah, écoutez, les gens, ils me répondent. Oui, ça va cracher. <rire> bon, bah, ça va se casser la figure, leur truc. Voilà. C'est tout. Soyez rassurés. Alors, on va demander au niveau du pendule que j'aime bien. Vous voyez, j'essaie de me spécialiser un peu, hein. Combien de temps, combien de temps ça va cracher? Bon, moi, en astrologie, j'ai vu que, de toute façon, euh, le printemps, euh, bof, printemps, été, là, ça va. Euh Comment est-ce qu'on pourrait dire Ça va swinger. Allez, ça va swinguer. Bon. Mais on va y aller tout doucement. Donc là, on est mi-janvier. Bon, ils vont le passer, leur truc, comme je viens de vous le dire. Alors, est-ce que déjà en février, euh, ça va... Euh, est-ce qu'en février, ça va s'arrêter Alors, est-ce que le, le pass va s'arrêter sur février Donc, pareil, alors, autant, en bas, c'est non. Et euh, quand il tourne, c'est oui. Et puis, quand il sait pas, ou quand il est indécis, c'est les autres mouvements. Ça va s'arrêter sur février Bah écoutez il tourne déjà sur février ouais donc ce truc il va pas durer longtemps hein. il accélère hein. bon donc on va vraiment effectivement euh, un peu avant le printemps avoir des trucs qui se va pas passer auprès des gens hein. ça ne va pas passer là vous avez la maison dieu vous connaissez la signification de la Maison-Dieu, je ne suis pas spécialiste, mais regardez. Avertissement dont il faut savoir tenir compte, il suffit de lire. La prudence est recommandée, conflits et mésententes, des événements imprévus entraînent des épreuves brutales, chocs et bouleversements, difficultés sur tous les plans. Donc leur truc, qui ne va pas tenir la route. Donc euh, voilà. Petite information, on n'a toujours pas de passe. Hein. Voilà, je ne sais pas si on vous dit l'inverse en France, mais il n'y a pas de passe. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je m'exprime pas bien il faut montrer son QR code pour aller dans les restos, etc. etc. Hein. Et puis dans les commerces non essentiels. Mais euh, ce n'est pas obligation, quand il n'y a pas de passe. En fait, ce n'est pas obligé, si vous voulez. On n'a pas le truc obligatoire. Euh, euh, voilà. Donc, euh, on, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pour <rire> des problèmes bureaucratiques ou j'en sais rien. C'est si, un petit peu comme aux états unis Chaque, chaque Bundesland, là, euh, ben, a quand même la possibilité de, de varier un petit peu, euh, d'être d'accord avec ce que dit euh, l'Allemagne, enfin, le gouvernement allemand, ou de, ou de contrecarrer. Enfin, ils ont quand même un petit peu la possibilité d'affiner, quoi. Hein, donc, de rendre les restrictions moins dures ou plus dures. Ça dépend. Voilà. Donc, c'est vrai que si tout ça à mettre en place, c'est pas facile et que pour l'instant, mis à part les commerces non essentiels, euh, ben, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que quand j'ai été chercher ce pendule ici, qui est donc en cristal de roche, hein. eh bien, c'est dans un magasin qui vend des bagues euh, ou des bijoux. Vous voyez, vous voyez je me suis acheté une petite bague. Donc, ça, en fait, c'est un commerce non essentiel. Eh bien, écoutez, la dame, elle ne fait pas de discrimination. Voilà. D'ailleurs, je l'ai remerciée à la fin. Je dis, vous ne faites pas de discrimination euh... Elle me dit, non, non, j'en ferai jamais. Bon, ben voilà. Je lui dis, ben, écoutez, on se reverra, parce que je viendrai racheter des petites choses chez vous. Notamment, il y a des. elle, elle m'a dit qu'elle allait, elle allait recevoir des histoires de... De, de plaquettes en bois ou en je sais pas quoi. Je <rire> n'ai pas tout compris ce qu'elle m'a dit. Euh, sur lesquelles, pour le pendule, il y a le oui, le non, le peut-être, ou je sais pas quoi. Donc, je vais voir. Je vais investir dans quelques semaines. Et eh bien, je vais essayer un petit peu avec le pendule, hein, qui a l'air de très bien répondre, euh, de voir si on peut avoir davantage de précision sur ce qui nous attend. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit tirage open mind. En tout cas, euh, rassurez-vous quand même. Hein, on va avoir quelques semaines difficiles, mais vous allez voir, ça va cracher. Hein, la maison Dieu. C'est sûr, moi j'ai aucun doute à ce sujet. Voilà. Donc tenons bon. Et je vous fais la bise. Et merci beaucoup encore de votre gentillesse. Franchement, vous êtes super. À bientôt. Au revoir.